Le charme discret de l'intestin de l'allemande Julia Anders. Un livre qui caracole depuis sa sortie dans le palmarès des meilleures ventes en librairie. Mais pourquoi un documentaire sur un organe aussi mal aimé et aussi peu connu nous intéresse-t-il tant le livre de Julia Anders, jeune médecin passionné de gastroentérologie et truffé de conseils. Il nous explique comment consommer les bonnes graisses, comment reconnaître les bonnes bactéries des mauvaises et comment ingérer les probiotiques pour qu'ils soient efficaces. Mais ce livre n'est pas qu'une suite de conseils nous apprenons aussi comment nous assimilons la nourriture depuis la mastication dans notre bouche jusqu'au passage aux toilettes. Julie Anders nous fait part des dernières avancées en matière de recherche médicale et nous apprenons ainsi que l'intestin constitue les deux tiers de notre système immunitaire et qu'il produit pas moins de 20 hormones à lui tout seul. Nous apprenons que l'intestin a la même complexité chimique que le cerveau. Nous avons donc deux cerveaux reliés euh, tous les deux par un tuyau que l'on appelle le nerf vague. Avec des illustrations sympas et un ton léger, Julia Anders met en lumière une partie importante du corps qui reste dans l'ombre. Julia Anders dresse le portrait d'une machine humaine très sophistiquée, un peu comme un moteur de voiture, que l'on a tendance à oublier puisque nous n'en avons pas conscience. À sa sortie en Allemagne, ce livre s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et a été traduit en plusieurs langues. Lisez ce livre et mettez ses conseils en pratique et vous verrez, vous pèterez la santé.